Bonjour à tous, nous sommes le 11 avril 2021. Euh, J'aimerais regarder avec vous aujourd'hui surtout le revenu de base universelle. Comme je vous avais dit, le congrès du Parti libéral est terminé. On a quelques conclusions à tirer de ça, parce que dans le fond, on a parlé, bien entendu, d'un un des, des, des, des points importants, c'était un vote sur... Le revenu de base universelle et euh, euh, le vote a été remporté 77% par les membres euh, du, du caucus libéral, même si euh, dans un premier temps, euh, le premier ministre, Justin Trudeau, lui, n'était pas tout à fait en faveur, eh bien les, les membres ont décidé que oui, euh, c'est 77%. Euh, euh, qui ont remporté le vote là-dessus, et on ça, ça c'était le congrès du Parti libéral, et en même temps, on avait le congrès du NPD, et eux ont apporté une nouvelle demande et qui a été votée à l'unanimité, 88% d'intérêt sur ce, cette question, c'est de mettre le salaire minimum à 20 donc euh, déjà, on avait 15 qu'on qu on avait parlé, là maintenant, ça serait 20 euh, dû à la pén pénurie de main-d'œuvre, oui, certaines entreprises peuvent le payer mais les petites ne peuvent pas se permettre de payer 20 dollars, mais c'est toujours ça la question. Et euh, donc on va regarder ça aujourd'hui puis euh, ce que je voudrais regarder tout simplement ben parler de ça du revenu de base universel. Un peu les, les, les détails, en gros, d'un ben, article qui est sorti euh, ce matin dans la presse, mais euh, aussi euh, regarder le congrès libéral, les conclusions, là, surtout là-dessus. Et en même temps, regarder l'emploi, parce que dans le fond, euh, lorsqu'on parle de revenu de base universel, ben, le montant qui a été, euh, euh, c'est pas clair, mais euh, quelques-uns ont dit que c'est à peu près 17 000 par année, d'autres 10 et 2 ben, presque 2 000 par mois mais ça serait euh, je pense que le montant de 10 et 10 000 est plus euh euh, ce qui a été sorti, là, mais euh, euh, dans le fond, c'est un revenu de base qui serait pour tous les citoyens et de la manière que ça se fait, tout simplement, c'est ben, un régime. On est dans un régime socialiste, communiste, c'est les plus riches qui payent. et Il vient un temps que le, le revenu euh, de base universelle n'est pas du tout euh, payant pour une personne, euh, je ne sais pas quel montant, là, dû au fait que avec un revenu de base universelle, euh, tous les crédits, ben c'est le directeur parlementaire euh, du budget fédéral euh, qui a parlé de ça parce que dans le fond on avait, euh, dans quelques jours, on a dit que ça coûterait 85 milliards de dollars par année, mais c'est pas ce que lui euh, dit, euh, dans le fond il dit c'est pas un, euh, un coût élevé parce que dans le fond, euh, on prend aux plus riches et on donne aux plus pauvres, tout simplement. Il vient un temps que le revenu de base universel a dû au fait qu'on perd tous nos crédits euh, crédits ou... Euh, Lorsqu'on fait notre impôt, eh bien, on n'est pas avantagé à, à avoir ce revenu-là. C'est ça tout simplement, là, la, la, la, la passe là-dedans. Là dû au fait que euh, le directeur du euh, parlementaire du budget lui a dit non ça coûterait rien parce que dans le fond on va prendre, nos, on dit aux riches, c'est même pas aux riches, c'est des classes moyennes là, et on va le donner aux, aux, aux pauvres, c'est correct de donner aux pauvres, c'est pas ça que je dis mais il euh, faut pas être très très riche ici en tout cas pour euh, être euh, pénalisé ou même encore pénalisé. Euh, euh, perdre certains euh, avantages de crédit tout ça donc on va regarder ça et euh, comme je vous ai dit euh, euh, ben on commence à en parler beaucoup beaucoup euh, là, il y a deux deux deux députés qui ont voté là-dessus, je pense c'est des NPD. Mais on va aller voir ça euh, un peu, euh, bon, pas en détail parce que dans le fond, il y a beaucoup beaucoup à dire. Mais euh, la nouvelle, euh, la nouvelle, c'est que euh, le, le, au Congrès, les membres du Parti libéral ont voté. Euh, euh, en accord avec euh, le revenu de base universel, garanti, euh, à 77%. Donc, euh, euh, on dirait pas que c'est dans la poche, mais presque. Puis moi, depuis, ça fait des mois que je vous en parle, euh, que le revenu de base universel, ça va venir, c'est sûr. Euh, ce n'est pas la question de savoir si je suis d'accord ou pas, euh, mais comme je vous ai toujours dit, euh, il faut calculer, euh, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que dans le fond, regardez comme la PCU, euh, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu bénéficier de la PCU ou de ou du report euh, de, de de leur prêt hypothécaire, ils l'ont pas fait. Et dans le fond, euh, qui a gagné, tout simplement, ben, c'est même pas les autres personnes qui en ont bénéficié, c'est le gouvernement encore que gagné parce que dans le fond euh, plusieurs même avaient aimé l'idée lorsqu'on était hein, le début de la crise de, de Covid là euh, de donner la PCU à tout le monde mais c'est un peu ça qu'on veut faire dans le futur donc on va commencer avec euh, l'article ici euh euh, oui, c'est ça. Ben, puis on va regarder d'autres nouvelles qui ont rapport avec ça aussi, parce que dans le fond, comme je vous ai dit et comme je vous avais dit euh, dans le passé, il y a beaucoup d'argent qui qui, qui, qui euh, va venir, euh, qui allait venir dans le passé, mais encore beaucoup d'argent qui va venir aux États-Unis, comme vous le savez, un euh, plan de 2250 milliards euh, qui... Euh, des, qui, qui s'en vient là, on dit pour les infrastructures, c'est vraiment euh, pas simplement pour ça. Et là, Biden a parlé de remise des prêts étudiants à, à 5, de 50 dollars, mais on va tout aller voir ça et notre budget canadien s'en vient très, très bientôt. Donc, euh, c'est à surveiller ce qu'il va avoir comme montant d'argent, et comme Christian Freeland l'avait mentionné, beaucoup d'argent à venir. Donc, euh, la, bah, ça soit l'article euh, qui parle tout simplement que le directeur parlementaire du, but, du budget fédéral, publié mercredi, une dernière étude sur le revenu de base garantie. Et là, les médias avaient dit que ça coûterait euh, 85 milliards de dollars par année. Euh, mais lui... Euh, euh, dit que cette affirmation-là porte à confusion parce qu'elle ne reflète pas du tout euh, les conclusions du rapport, euh, justement, du directeur parlementaire euh, qui dit, lui, euh, que le la réforme, ça serait une réforme à coût nul. Euh, le coût euh, budgétaire de cet impôt négatif, euh, en fait, euh, bon, c'est nul dans le sens que, comme je vous ai dit, euh, les, les personnes qui sont vraiment euh, au bas vraiment pauvres, là, on va dire le mot, euh, vont bénéficier de ça parce que, dans le fond, eux vont avoir, vont avoir des euh, des avantages à avoir ce revenu de base universel-là et on va enlever des personnes qui sont dans la pauvreté, et tant mieux, c'est ça qu'on qu veut, c'est une bonne chose. Il y a tellement des grandes entreprises qui font... Euh, des milliards, des milliards, et qui ne payent pas d'impôts. Donc, à ce niveau-là, c'est bon que les, les grandes je parle pas des petites entreprises qui essaient de s'en sortir, ou surtout ceux qui ont été massacrés littéralement par les politiques euh, euh, de dictateurs euh, du gouvernement Legault ici euh, euh, parce qu'on aurait pu gérer la, la, la, la crise euh, de, du COVID de, vraiment de manière différente et ça, les chiffres commencent à ressortir. On a un bilan qui est désastreux, donc il euh, y aurait eu moyen de gérer ça d'une manière bien, bien différente pour pas pénaliser les petites entreprises. Et lorsque je parle des petites entreprises, c'est ça, c'est des, des petites et moyennes entreprises. Euh, dans certains secteurs, il y a d'autres petites moyennes entreprises qui ont beaucoup beaucoup bénéficié de la crise, euh, mais il y a certains qui qui, qui vont tomber littéralement, qui vont s'écrouler. Donc euh, la, la, la raison pour laquelle c'est un, un coup nul, là, explication rapide parce que moi j'ai lu l'article, il dit tout simplement c'est que on, on va enlever des euh, des crédits d'impôts à plusieurs euh, personnes qui bénéficient de certains crédits d'impôt. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être pénalisées. Plus que ton salaire est élevé, plus que tu vas être pénalisé, c'est-à-dire, oui, tu vas avoir un revenu de base à chaque mois. Là. Il y a un montant qui est, qui est mis dans l'article, mais ce que j'ai entendu parler, ce serait de 17 à à 22, 23 000 par citoyen canadien. Donc, euh, euh, mais 6 millions, euh, 6 millions.4 euh, canadiens qui vont sortir de la pauvreté définitivement. Et euh, euh, c'est, euh, euh, il s'en trouve tout de même 16,8 millions pour financer cette amélioration de par la perte de certains nombres d'avantages, notamment fiscaux, il faut le dire. Donc, euh, ceux qui vont euh, avoir euh, le revenu de base universel mais qui vont gagner je sais pas j'ai pas les montants exactement il faudrait mais ils vont perdre beaucoup beaucoup de crédits d'impôt lorsqu'ils font euh, ou la des, des déductions personnelles, déduction des travailleurs donc euh, une personne euh, qui est à sa retraite qui retourne au travail a des des euh, pire c'est ça ce qu'on veut on veut que les personnes euh, retournent sur le marché du travail parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre euh, et j'ai euh, euh, lu euh, un entrepreneur qui euh, c'est dans le mmh. domaine de la, ben, des pièces, là. Euh, donc il y a besoin de soudeur, il y a tellement besoin de soudeur qu'il a fait un appel à tous, euh, venez travailler quand vous voulez euh, comme soudeur, parce que les soudeurs, c'est une pénurie totale, et euh, arrangez votre horaire comme vous voulez. Euh, moi, dans moi, dans le passé, c'est toujours ce que j'ai rêvé, je ne suis pas un soudeur, mais c'est toujours ce que j'ai rêvé d'avoir un horaire flexible, donc si je me réveillais à 5 heures du matin aller commencer, euh, mon travail est terminé de bonne heure, euh, c'est ça. Et l'autre journée, si je veux euh, m'arranger différemment, euh, c'est toujours ce que j'ai rêvé là, dans, dans mon passé. Euh, Aujourd'hui, ça s'en vient, c'est une bonne chose pour quelqu'un qui aime la flexibilité. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, peu importe, là ce que je veux. on va revenir à nos moutons, c'est que ceux qui euh, travaillent et qui sont plus fortunés, vont financer justement ce fameux euh, revenu de base universel. Donc, pour eux, ce sera pas un avantage. Même à certains niveaux, peut-être certains vont être perdants. Euh, mais c'est pas ça qu'on dit. On dit pas que c'est nécessairement perdant. Mais moi, c'est sûr c'est un jeu à somme nulle. Là. Donc, euh, si c'est un jeu à somme nulle, il y a des gagnants et des perdants. Et euh, c'est euh, pour ça que le revenu de base universel a été voté à... Euh, plus loin, on voit ça. Euh, là, on parle que c'est un revenu qui... Euh, pour le monde moderne, dû au fait de la COVID. C'est tout dans le grand plan là, de, de Claude Schwab et le grand reset. ne faut pas non plus euh, voir ça se détacher. Là. Euh, on sait très, très bien que Trudeau est un mondialiste euh, et euh, Christia Freeland également. Là. Donc, euh, c'est tout dans ce, ce, ce fameux plan là, de euh, de donner, donner de l'argent gratuitement et euh, que tout le monde en bénéficie, mais avec des conditions. Donc, euh, c'est ça. Là. Mais pour reveni revenir à ce qui que on dit au Congrès, c'est ça serait un montant là, euh, semblable à la forme de PCU. Donc, ce euh, euh, serait une, une, allocation, une allocation excusez, euh, universelle qui serait donnée un peu à, à tout le monde, pas un peu, à tout le monde. C'est une PCU améliorée. On parle ici d'un montant dans l'article, mais euh, dit l'objectif pour ce euh, revenu de base universelle versé à tous les Canadiens adultes devrait être financé par substitution notamment à des crédits d'impôts non remboursables déjà identifiés par Directeur du budget, dont les effets distributifs sont euh, distributifs sont limités pour ne pas dire régressifs. Bon, l'objectif pourrait être euh, dans un premier temps pour donner euh, dans un ordre de grandeur d'atteindre un montant euh, à peu près 650 dollars par mois pour chaque Canadien. Par contre, comme je vous dis. Tout dépendant de votre revenu, tout ça, vous allez probablement, euh, si ça dépend comment vous faites, là, euh, vous serez peut-être pas enchanté par un revenu de base universel, parce que dans le fond, si vous gagnez, vous gagnez beaucoup, euh, vous allez dire, bon, ben, j'aime mieux avoir mes crédits, puis donnez, laissez-moi mon argent, dans le fond, mais c'est pas, pas comme ça qu'ils veulent fonctionner. Et ça a été voté à euh, ceux qui vivent dans l'assistance Bon, euh, ben, ceux qui sont dans l'assistance sociale. Euh, vont voir ce transfert-là. Euh, donc, euh, hmm, ben, euh, c'est là qu'on... C'est peut-être dans un autre article. J'ai vu que... Oui, peut-être c'est le Congrès. Ah, ben on, on va aller là. C'est euh, les conclusions du Congrès euh, du Parti libéral où on a, on a parlé du revenu de base universel. On a Trudeau aussi qui, qui parle. Si vous voulez aller l'écouter, c'est euh, à votre guise. Donc, euh, oh, là, Trudeau a fait ça sur Erin O'Toole. Euh, mais... Euh, Là, on aura parlé justement de, du revenu de base universitaire. C'est dans l'article un peu plus bas ici. Euh, euh, Parti libéral, Dadler. Parce que là, on, on veut retourner en élection et je pense que et, et ring O'Toole euh, n'est pas en, en condition de, de, de battre Trudeau, malheureusement. Ben, pas malheureusement heureusement, mais je dis, euh, euh, peu importe, là. Euh, moi, je ne voterai pas pour le Parti libéral, mais je dois dire quand même que les libéraux ont fait de quoi pour les citoyens, dont mon fils a bénéficié euh, euh, au moins, euh, et euh, les euh, euh, le go a rien fait, donc c'est ce que je dis, au contraire a contribué à dé détruire les petites entreprises. Donc euh, ici, euh, oui, euh, euh, là on parle d'autres propositions qui ont été faites, là, euh, blablabla, bla, très grande vitesse, 80, 80, 80. et oui pour l'instauration d'un revenu universel de base. 77% des membres ont voté à, à oui. Euh, pas à l'unanimité, mais beaucoup, beaucoup de personnes ont voté euh, euh, pour ça. Et euh, la grande majorité aussi des Canadiens sont d'accord avec un revenu de base universel. Donc, euh, ça augure euh, que le revenu de base universel euh, euh, va continuer son cheminement et euh, probablement, euh, on va commencer à avoir des soubresauts de ça. Et, euh, bon, le lien du tout. Puis, euh, j'avais, euh, je vais vous le dire de mémoire, ben, j'ai lu beaucoup ce matin. On parlait de, de justement, des, des travailleurs parce que, euh, ça, si on va revenir là-dessus, voilà, euh, ben il y a deux sénatrices qui ont, ça, j'ai pris ça, cette nouvelle-là, euh, qui se sont, euh, qui a pu le revenu de de base. On en parle beaucoup, le revenu de, de base universel. Euh, et euh, euh, c'est là que je voulais aller. J'ai lu euh, parce qu'on a une pénurie de main d'œuvre au Québec. là euh, Regardez, j'ai encore pris l'annonce la, dans le journal de Montréal. J'ai presque honte de vous montrer ça parce que j'aime pas le journal de Montréal, mais je, je m'en suis allé euh, sur Google Actualité pour aller chercher mes nouvelles. Et on dit qu'en ce moment, il y a 150 000 postes. Euh, de vacants et euh, c'est très, très problématique pour les entreprises euh, dû au fait que les entreprises sont pas capables de combler euh, leurs postes Et euh, ce que je voudrais euh, euh, voir dans tout ça, c'est que y a d'un côté un revenu de base universel celle qui s'en vient. Euh, dans un article que j'ai lu, je me souviens pas où, on n'a pas le temps d'aller fouiller, je ne veux pas perdre de temps, euh, on dit qu'on ne pénaliserait pas nécessairement les personnes qui voudraient travailler. Euh, donc, euh, une personne qui ne travaille pas ou un retraité, parce qu'on veut remettre les, les retraités au travail, à, avec raison, parce que on a une pénurie de main d'œuvre, on a des compétences qui sont là, laissées sur la table, euh, et des personnes qui ont travaillé et qui veulent travailler. Euh, moi, je suis un retraité, euh, je, je vais recommencer à travailler cet été. Là, beau travail, mais euh, je veux travailler, mais pas, euh, je, je veux y aller euh, comme je veux, peut-être temps partiel, tout ça, euh, comme je vous l'avais dit, j'aime être à l'extérieur euh, euh, l'été, donc euh, pour moi, ça serait ça, euh, quelques mois, et euh, beaucoup de retraités parce que c'est avantageux parce que dans le fond on a des crédits euh, si on est retraité et on va travailler on est on a des crédits donc on, on paye pas beaucoup d'impôts c'est un avantage là, je vous le dis là. donc euh, c'est une volonté que certains euh, éprouvent de vouloir aller travailler d'avoir euh, qu'à la fin de la semaine ils traissent un peu plus d'argent et aussi pour euh, être encore actif euh, euh, pour moi là le travail je vous en parlerai quand quand je l'aurai quand tout sera fait ben, des examens à, à passer, tout ça, j'ai euh, <rire> une formation à faire, mais euh, c'est quelque chose qui me plaît vraiment de retourner euh, dans ce travail-là, si ça fonctionne, euh, c'est pas terminé, mais il euh, faut que j'aille des avantages. C'est sûr, si j'ai pas d'avantages à aller travailler, je n'irai pas travailler euh, si, si je suis pénalisé. Mais si je ne suis pas pénalisé, je vais y aller avec plaisir. Donc, euh, c'est la même chose au niveau de ceux qui sont euh, bas salariés. Il faut que les bas salariés en bénéficient de ça, là euh, parce que dans le fond, faut que ça soit plus rentable de travailler que de pas travailler. Et c'est là la grosse question parce que ici euh, comme je vous ai parlé de la fameuse pénurie de main d'œuvre, c'est une pénurie réelle. Par contre, euh, on par, on demande des formations. Et les formations, c'est c'est même pas nécessairement des grandes formations là, euh, c'est des en chemin c'est des DEP euh, donc euh, c'est des formations faciles à, à faire euh, dans un temps assez rapide. Donc euh, non euh, il euh, y a du travail. Euh, les personnes qui veulent euh, se réimpliquer dans le marché du travail peuvent se réorienter, euh, suivre un cours ou une formation euh, et euh, se remettre euh, avec leurs conditions. Là. Donc, euh, c'est ça. Et euh, tout ça pour dire que le revenu de base universelle... Euh, ben moi je pense qu'il va arriver. Là. C est, c est, je vous en parle, ça fait au-dessus d'un an. Là. Euh, ça va arriver. Euh, c'est simplement de savoir les modalités et euh, savoir si euh, euh, que, que ça ne doit pas non plus dissuader ceux qui veulent retourner de travailler. Et ça, c'est très, très important dans l'équation. Euh, de autant celui qui ne veut pas retourner travailler euh, et qui, qui se dit je vais avoir plus, j'ai pas besoin de travailler mais autant aussi de celui qui veut euh, euh, bénéficier, de, de, de, bénéficier de... ils vont le faire c'est ça que je vous dis moi c'est pas une question de savoir si je suis pour ou contre là. Euh, mais les modalités comme vous le savez c'est très très euh, c'est très très précis c'est euh, euh, de faire en sorte que des personnes puissent... Euh, euh, oui, euh, retourner travailler, euh, à, à plus avoir un revenu universel, euh, d'avoir des personnes aussi pour pallier aux postes qui sont manquants en ce moment, et euh, aussi euh, euh, qu'en euh, qu en fin du compte, ce revenu de base universel-là, comme je pense, va, va faire euh, augmenter l'inflation, ça je suis presque sûr, euh, et il va arriver, il va arriver, ils vont faire augmenter l'inflation et euh, quelques-uns bénéficieront pas et ça va créer peut-être un, une petite colère pour plusieurs, mais pour les plus for fortunés ça c'est sûr. Euh, mais euh, les, euh, les grandes fortunes euh, trouvent toujours des passes pour s'en sortir, donc euh, eux auront pas de problème. C'est même pas des, des fortunés, on parle de tout simplement des Peut-être c'est, je sais pas, c'est 80 000, 100 000, les personnes bénéficieront pas de ça. Donc euh, c'est vraiment, euh, je suis pas tout à fait d'accord Je trouve que au, au moins aux États-Unis, ben Biden, sans être euh, Biden, veut remettre des impôts mais au-dessus des fortunes de, ben des personnes qui font 400 000 par année. Donc euh, puis on termine encore, parce que là, dans le fond, on est avec les, les cadeaux des gouvernements qui mettent beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, le, le budget fédéral s'en vient. On va voir tout ça, comment que ça va se produire. là euh, Parce que, bon... Certainement, comme vous, je vous ai dit, 77 des. Euh, On parlait du revenu de base universel que ont, ont, ça a été adopté par le, le Congrès. Donc euh, l'argent s'en vient. Et la dernière nouvelle que je voulais vous parler, parce que c'est aux États-Unis, ça a été proposé, euh, la remise des prêts étudiants. Euh, on avait dit euh, Biden, on avait dit euh, 10 000 euh, ou 50 000 que ça savoir maintenant. Euh, L'étudiant moyen a une dette d'environ 35 000 Là, on parle aux États-Unis. Et je voulais pas vous parler nécessairement de, des États-Unis, mais euh, il va y avoir une remise de prêt étudiants au, aux États-Unis, c'est sûr. Biden a proposé 50 000 par dette, quand on sait que la dette moyenne, c'est à peu près 35 000 Donc, beaucoup de dettes vont être effacées. Et je veux revenir ici au Canada. Euh, si euh, les États-Unis font ça, probablement ici au Canada, on va avoir... Euh, de la remise de dettes d'étudiants aussi. C'est ça que je voulais vous dire tout simplement. Euh, c'est pour ça que la nouvelle était là et c'est tout dans le contexte de l'argent qui va arriver euh, qui va couler à flot encore et les déficits euh, canadiens euh, se creusent encore. Euh, on est euh, les les bons euh, le gouvernement crée de l'argent à partir de rien comme vous le savez, c'est un mécanisme qui est, qui est très simple. Euh, le, les gouvernements euh, euh, créer des bons du trésor à partir du vide, euh, émettre ça pour euh, leurs dépenses courantes et plus que ça, et la Banque du Canada achète tout. Euh, la Banque du Canada détient 40% de tous les bons du trésor émis par le gouvernement canadien, et depuis la crise du COVID, c aux États-Unis, c'est pareil, et ici, ça sent bien la même chose. Le, le, le, le politique avec le, le, les banquiers, là, les banques centrales, là, euh, sont devenus euh, unis, euh, dans le fond, euh, que ce soit aux ben, États-Unis on, on, on avec Jeannette et Hélène, secrétaire du Trésor, et euh, euh, Powell marche main dans la main. Donc, euh, le gouvernement n'a même plus besoin de demander à une institution qui devait à l'origine être indépendante euh, pour avoir des sous tout simplement il dicte bon on a besoin de 100 milliards point on fait ça on émet des, des obligations des bons du trésor et euh, vu qu'on a, a passé de de de, euh, de de de ça, ça, ça, ça, ça des, des des acheteurs d'acheteurs sur le marché donc euh, pas de problème la banque centrale achètent les bons du trésor et donne du cash et le tout se fait électronique, électroniquement. Excusez. Donc on est rendu là, on va suivre ça encore cette semaine parce que euh, c'est pas fini, euh, on va parler encore euh, certainement de ça, euh, euh, les médias vont en parler euh, abondamment cette semaine de, de la conclusion du salaire de base universel qu'on a eu un résultat de 77% là, euh, de la part euh, des libéraux euh, on disait que tout le dos était pas trop trop d'accord, mais c'est. On va voir. Mais euh, ça s'en vient. Et il faut. Euh... Euh, comme je vous dis, je vous ai toujours dit je continue à vous le dire euh, d'être très très attentif à ce qui se passe en ce moment parce que euh, c'est une question de ne pas vous faire avoir parce que si vous surveillez pas comme il faut ce qui se passe sur l'économie euh, vous risquez de vous faire euh, avoir, de, de perdre beaucoup de d'avantages de, de, de, que vous auriez pu avoir et euh, euh, de toute façon les gouvernements, le, si c'est pas à vous que ça va, que ça va ça va aller au, au aux, aux, aux très riches ou aux grandes banques, donc euh, bénéficiez de ce que vous pouvez avoir et euh, on se revoit cette semaine pour de nouvelles vidéos, merci.